J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans la vidéo où nous allons parler de la L3 de Psycho. Si vous ne le saviez pas, j'avais fait une vidéo sur la L1 de Psycho et une sur la L2 de Psycho. Je vais vous les mettre dans le petit i. Donc j'essaie de faire en sorte que cette vidéo soit organisée. Il va y avoir plusieurs parties. Je vais vous les écrire en barre d'infos. Je vais vous mettre le minutage si jamais il n'y a que certaines parties qui vous intéressent. Les matières que j'ai eues. Ensuite, on va parler du TER, le fameux. Ensuite, des stages. Et puis à la fin, on va très vite fait, mais très vite fait parler de de la sélection de master, parce que je vais pas trop m'étaler, si jamais un jour vous voulez vraiment une vidéo là-dessus, pourquoi pas Mais bon, on est en train de parler des choses qui fâchent. <rire> Donc écoutez, on est parti commencer par les matières que j'ai eu, je vais brièvement les décrire si vous voulez vraiment des plus grandes descriptions des matières euh, dans la vidéo sur la L1, j'en avais vraiment parlé mais c'est à peu près les mêmes qui reviennent à chaque fois quand même. Euh, oui, alors avant de commencer pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mes deux premières années, donc ma L1 et ma L2 à la fac de Rennes 2, donc à Rennes, et ensuite pour des raisons personnelles, je suis partie à Besançon pour ma L3 que j'ai redoublée donc je l'ai faite en deux ans. Donc pour commencer les matières que j'ai eu au premier semestre, donc au semestre 5, j'ai d'abord eu psychométrie donc là qui était coefficient en fait, toutes les matières principales étaient co 6 à Besançon. Perso, moi j'avais déjà fait de la psychométrie à Rennes en L2. Euh, c'est ça aussi quand on change de fac, c'est qu'on se rend compte bah, que finalement on n'a pas du tout les mêmes programmes. Enfin, globalement quand même. Oui, mais il y a plein de points qui diffèrent, euh, même avec ma copine Léa Léa Chou qui est en psycho aussi. Je vois souvent qu'elle parle de psycho sur ses réseaux sociaux et je me rends compte qu'on n'a pas appris les mêmes choses sur plein de points. Bon après, moi j'ai pas senti non plus un énorme fossé en changeant de fac. Mais il y a quand même des points où ça diffère, surtout que je n'ai de Rennes 2, qui est une fac très très lacanienne et, euh, et freudienne aussi. En plus j'ai eu l'impression que beaucoup moins. Oh, ça faisait pas de mal de parler de quelqu'un d'autre. Hein. Et euh, voilà, j'ai eu psychométrie en L3, donc bah, les biais dans un test, comment contourner ces biais cognitifs, euh, comment faire un test valide, fidèle, sensible, donc un test tout simplement qui est utilisables. Voilà les différents types de tests. Science qui étudie l'ensemble des techniques de mesure pratiquées en psychologie ainsi que les techniques de validation et d'élaboration de ces mesures. Bon c'est à peu près ce que j'ai dit, c'était pas trop mal c'est Margot, bravo. Perso c'est une matière que j'aime plutôt bien et qui est vraiment très très très utile et même indispensable dans le métier euh, de psychologue. Puisque, bah voilà, en tant que psychologue, on fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Des questionnaires, patati, patata. Ensuite, oh, la matière que j'aime le moins. Neurosciences intégrat... Ah bah j'arrive même pas à le dire, je l'aime pas cette matière. Neurosciences intégratives. Je, je n'aime pas les neurosciences, tout simplement. C'est l'étude du système nerveux, euh, du cerveau, euh, tout ça, tout ça. Comment ça fonctionne là-dedans, les hormones. On avait dû voir, ouais c'était ça, euh, l'appareil digestif, euh, l'appareil de reproduction. Mais au niveau des hormones et tout. En fait, c'est intéressant, mais c'est... C'est pas ce pourquoi j'aime la psycho. Désolée pour ceux qui aiment la neuro. Là, j'ai vraiment pas vendu du rêve. J'ai trop mal vendu le truc. Mais ouais, ça des neuro quoi. C'est le cerveau, les hormones, le système nerveux, comment ça fonctionne tout ça. Ensuite, donc toujours cof 6 tout ça, il euh, y a eu construction et dynamique de la vie psychique. Je trouve que c'était de la... La clinique, c'était de la clinique, de la clinique euh, des enfants. Donc, ça, c'est voilà, des matières qui reviennent bah, un peu tous les ans. On a vu euh, Mélanie Klein, on a vu Winnicott, si je me trompe pas, si c'était ce cours-là. Oui, c'était ce cours-là. On comparait beaucoup à, aux prémices, euh, aux premières études, donc euh, Freud. Et durant ce semestre, du coup, dans cette matière, on a appris à utiliser l'outil euh, qui est le WISC-5. Donc, c'est un outil de mesure. Ouais, c'est une échelle d'intelligence, en gros, pour les enfants et pour les adolescents. Donc, on a appris à utiliser cet outil-là et surtout à, enfin, pas à l'utiliser, mais à pas le faire passer aux enfants mais par contre euh, avec les résultats à mesurer en fait et voir euh, si euh, c'est dans la norme ou pas, enfin voilà. Et dernière matière principale que j'ai eue à ce semestre, donc f 6 encore, c'était euh, démarches et outils sur l'éthique, sur la déontologie en tant que psychologue qui sont... Euh... <rire> Enfin, indispensable à avoir en tant que psychologue bien sûr quels comportements avoir face aux patients les fonctions de la thérapie les fonctions en tant que psychologue les comportements à avoir et ceux à ne pas avoir avec les patients oui et aussi pendant cette matière là on a aussi euh, eu en gros des cours sur les thérapies de groupe euh, donc les, les groupes de paroles et euh, à quoi ça sert, comment ça se passe. Euh... Ensuite, comme autre matière, donc la COF3, j'en avais deux autres, donc il y a l'anglais, la langue, donc moi j'ai pris anglais euh, comme d'habitude. Et euh, la deuxième matière COF3, c'était le TER pour moi au premier semestre. Alors, je, je vais parler plus longuement du TER après dans l'autre partie, mais en gros, comme ça, ça dépend des facs, mais à Besançon... On pouvait faire deux TER, un au premier semestre et un au second semestre, ou alors à la place on pouvait choisir un stage à la place du TER, donc pareil, à un des deux semestres. Ils conseillaient, je crois même que c'était obligatoire mais je suis pas sûre, de faire un TER au moins dans la L3, moi perso j'en ai fait deux. Donc ensuite, les matières que j'ai eues au second semestre, il y avait approche du changement en psychologie sociale, donc là c'est la psychosociale, Ouais, direct, on sent que je kiffe cette matière. <rire> donc concrètement, la psychologie sociale, comme je vous avais dit, en gros, c'est la psychologie euh, de l'individu dans un groupe, comment se comporte un individu dans un groupe, les mécanismes conscients et inconscients qui se produisent, donc voilà, on peut voir plein plein plein de choses, le conformisme, les normes dans un groupe. Euh, quand je dis dans un groupe, ça peut être la société, ça peut être euh, dans ta famille, enfin voilà, tout, tout ce genre de trucs. Euh, la dissonance cognitive, forcément c'est le truc qui me vient aussi. Euh, enfin voilà, on, peut, on voit plein plein plein plein plein de choses en psychologie sociale et donc cette année ça s'appelait Approche du changement en psychosocial puisque on voyait le changement, comment effectuer un changement, comment inciter un individu à changer ses opinions, ses comportements, ses attitudes envers n'importe quoi, un objet, une personne, euh, voilà, plein de choses. Donc en fait le semestre se découpait en deux, il y avait ça et puis l'autre partie du semestre c'était l'approche systémique en psychologie, donc l'approche systémique en gros, c'est le fait d'étudier l'individu ou un objet dans, dans toute sa complexité en fait. Bah tout simplement systémique, système, étudier l'individu dans l'ensemble du système et le système ça regroupe plein plein de choses donc c'est très compliqué à expliquer. Études d'objets complexes par leur échange, qu'il s'agisse d'un être vivant, d'une organisation sociale, d'un objet technique. Wikipédia est mon ami pour le coup là. Oui je sais, faut jamais regarder sur Wikipédia. Donc euh, une matière que j'ai trouvée hyper intéressante, de toute façon la psychologie sociale ça a toujours été cœur cœur love love. Deuxième matière principale que j'ai eu, modèle de la cognition, bah, c'était tout simplement de la psychologie cognitive, donc euh, matière euh, très connue et qui revient tous les ans en psychologie. En gros pendant la première partie du semestre on a vu les représentations mentales, donc sur tout ce qui est euh, perception, catégorisation, tout ça tout ça, donc voilà les différents, euh, différentes théories des représentations mentales avec les différentes théories, les différents modèles. Donc c'était la psychocognitive. Et euh, la deuxième partie du semestre, c'était... Alors c'est bizarre d'ailleurs qu'il l'avait mis dans cette... Qu'il l'ait mis là-dedans, mais c'était une introduction à la neuropsychologie. La neuropsychologie est la discipline qui traite des fonctions mentales supérieures dans leur rapport avec les structures cérébrales. J'ai vraiment aimé parce qu'en fait on a vu euh, plusieurs euh, différentes lésions cérébrales, tout simplement, et du coup euh, dif différentes... Euh... Euh, agnosie euh, visuelle auditive euh, des troubles en fait suite à des liaisons cérébrales et c'était ultra intéressant alors ça pour coup c'est vraiment cool troisième matière principale méthodologie expérimentale et statistique inférentielle oui <rire> vous avez entendu le mot statistique on a tous les frissons et les poils qui s'errissent quand on entend ça <rire> et bah ce sont des stats sauf que L1 et L2 on voit des statistiques descriptives donc ça va être tout ce qui est euh, moyenne médiane, mode, boîte à Moustache. Les premières statistiques qu'on fait lorsqu'on fait une étude et qu'on a des résultats, bah nos, premiers, nos premières stats qu'on fait, c'est des stats descriptives. Et après, avec nos statistiques descriptives, pour pouvoir par exemple comparer deux groupes, ou plus, ou deux variables, eh bien il faut faire des statistiques inférentielles. Et on a commencé à apprendre ça du coup en L3. On a vu principalement en gros test T de student euh, à Nova. Ah bah oui, bien sûr Alors arrivé en L3, on a euh, notre spécialisation, notre spécialité. Alors selon les facs, il y en a, ta spécialisation c'est toute l'année et tu l'as choisi dès le début de l'année et à Besançon par exemple au premier semestre t'avais pas ta SP et tu l'as choisissais pour le second semestre. En fait les SP souvent, les, les parcours qui sont disponibles en master dans ces facs là genre les SP qu'ils ont proposé bah, c'est parce que les masters après existent dans cette fac donc euh, les SP diffèrent selon, euh, selon les facs aussi. J'ai parlé avec Léa l'autre jour qui m'a parlé de, de, de, des SP de Toulouse, c'est pas du tout les mêmes j'ai choisi et que j'ai suivi euh, psychologie sociale, des risques psychosociaux et du bien-être au travail un grand titre en gros mais c'est de la psychologie du travail donc les risques psychosociaux en gros c'est tout ce qui va être lié à l'environnement professionnel au travail et ça va être par exemple le stress au travail les violences internes au travail donc par exemple harcèlement moral violence physique enfin voilà tout, tout ce qui va être source de risques pour euh, le salarié. Donc nous, on a vu principalement euh, le burn-out et euh, on a vu du coup comment mesurer euh, le burn-out, le dos de burn-out. Notre deuxième prof nous apprenait en gros euh, le travail, l'histoire du travail dans la société euh, au fur et à mesure des décennies, des siècles même, euh, la place du travail. Euh dans l'identité de l'individu... Je sais qu'il y en a qui galèrent à choisir leur spé en L3. Euh, moi, ce que mon meilleur conseil, c'est de choisir votre SP en fonction du master que vous souhaitez faire. Donc si vous voulez aller en clinique, bah, de, se prendre, de prendre SPE clinique. Si vous voulez faire neuro, de prendre SPE neuro. Et donc ensuite, on a les deux matières COF3, donc anglais. Et la deuxième, j'ai repris un TER. Justement, parlons-en. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le TER, le TER, c'est le travail d'études et de recherche. C'est, dans d'autres facs, ils appellent ça le TIR, je crois. C'est un travail de recherche, c'est... Franchement, je pense qu'on peut comparer ça à un mémoire en master, peut-être en moins de masse de travail, peut-être moins développé. Alors, le TER, selon les facs, le fonctionnement va différencier. Je sais que, par exemple, à Rennes 2, le TER se fait sur toute l'année, tu es, si je me trompe pas, tout seul. Mais je, je, je oui, mes potes m'ont dit ça normalement. Tu es tout seul et tu es avec un prof et voilà et tu échanges avec le prof et tu fais ton travail sur toute l'année tout seul. Euh, et pas et comme quoi, selon les facs, ça change vraiment parce qu'à Besançon, c'est pas du tout comme ça. À Besançon, tu peux en faire deux. En fait, ton TER fait un semestre puisque tu t'as choix entre TER et stage. Ton TER, tu le fais en groupe donc euh, bon, pas de 15 hein, mais j'ai déjà vu des groupes de 5 faire des TER donc sur un semestre, donc ça fait court un semestre alors je sais quand me demandait combien de pages faut faire euh, c'est la première question que les gens se posent j'ai l'impression euh, nous on nous avait conseillé une trentaine de pages mais bon ça c'est juste une indication parce qu'au final si tu fais un peu moins mais que tu pouvais pas t'allais pas faire du blabla pour faire du blabla bah c'est pas très grave euh, par exemple moi mon premier TER je crois qu'il faisait euh, 25 pages un truc comme ça et là celui que j'ai fait cette année donc au second semestre il faisait euh, 50 pages à peu près. Que vous dire sur le TER euh, Sur un ça, je vous ai demandé si vous aviez des petites questions. Il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu as des ouvrages euh, à conseiller pour le TER Est-ce qu'il faut lire beaucoup de livres Alors ça, je peux pas trop te conseiller euh, de bouquins à lire spécialement pour ton TER si... quand tu vas en faire un. Puisqu'en fait, ça dépend du sujet que tu prends. Euh, parce que dans ton TER, en fait, ça se décompose un peu en, en deux parties. Tu as une première partie avec introduction euh, ensuite ton cadre théorique donc c'est là que tu vas faire toutes tes recherches littéraires et donc tes recherches littéraires tu les fais en fonction du sujet que tu as choisi et de ce que tu cherches à savoir donc euh, je sais pas si tu fais un théorire sur la dépression bah tu vas forcément lire des études et des ouvrages sur la dépression, euh, voilà, pour pouvoir faire ton cadre théorique et apporter des premières connaissances. T as, t as un sujet, tu fais des recherches sur ce sujet-là, et après t as ta problématique, tes hypothèses, tes hypothèses donc que tu formules en fonction euh, des, des informations que tu as eues dans tes recherches théoriques, et ensuite bah, tu fais ton étude, et as tes résultats, et ta discussion, et ta conclusion. Et je me suis fait mal euh, le TER ça peut faire très peur au premier abord, au final quand t'as compris encore une fois la logique et que es... c'est un sujet qui t'intéresse. Je pense que c'est ça en fait, il faut vraiment que tu prennes un sujet qui t'intéresse pour que le TER soit pas une plaie à faire et au contraire que ce soit passionnant. Honnêtement, dans mon cursus du coup j'ai fait deux TER, le premier on avait pris un sujet, en plus je l'ai fait avec ma... la même pote, euh, on avait pris un sujet qui nous intéressait mais pas non plus des masses, des résultats qui avaient rien montré du tout, donc du coup ce TER n'a rien apporté euh, la partie limite la plus longue de notre dossier bon à part notre cadre théorique c'était dans la discussion en gros les biais de notre recherche et qu'est-ce qui a merdé dans notre recherche c'est pas ouf du coup par contre notre deuxième TER. Ah, je peux vous dire celui-là, moi j'ai été passionnée par ce TER. Hein. Je me suis éclatée à le faire. Bon, même si des fois je me tirais les cheveux parce que voilà, euh, notamment au niveau statistique. Euh, bon, bah voilà. Ah, ah oui, les normes APA. Oh, les normes APA. Bossez-les de ouf avant de bosser votre TER. Parce que alors, les normes APA, puis alors là-dessus, les profs te tombent dessus. Hein. Ce qui paraît logique parce que tu dois pouvoir euh, citer aux normes APA tes sources. Mais des fois, tu as l'impression de le faire et en fait, tu le fais pas du tout comme il faut et les points, bah, bah ils s'en vont au vite. Donc moi, mes deux TER, je les ai faits en SPÉ social. Voilà, tout est lié à la sociale. Je pense que vous avez compris dans quel type de master je postule. Mais j'ai tout voilà, j'ai tout fait en social pour que, encore une fois, que ce soit cohérent et avoir un premier pas en fait de recherche aussi dans ce domaine-là. Mais par exemple, encore une fois, si tu veux faire un master clinique, je te conseille de faire un TER du coup. En clinique euh, ce qui paraît plutôt euh, normal et puis ça sera plus passionnant pour toi forcément puisque c'est le domaine qui t'intéresse et euh, vu qu'on en a jamais fait bah y a plein de choses à apprendre genre les normes à pas on a beau les connaître c'est là que quand tu fais un dossier comme ça tu te rends compte de, de du boulot avec les normes à pas donc il faut vraiment être au point là-dessus, au point sur les statistiques, au point sur le fait de synthétiser, sans plagier, donc de faire des recherches littéraires aussi. Pour vos recherches littéraires, euh, bah moi ce que je faisais, déjà aller à la BU, voir s'il n'y avait pas des bouquins euh, sur, le sujet, euh, sur les sujets euh, sur lesquels je travaillais. Faire des fiches de lecture au fur et à mesure que vous lisez, notez bien les ouvrages, les pages, parce que de toute façon il faut les garder pour votre bibliographie et vos normes à pas pour votre dossier. Euh, et puis sinon euh, les recherches sur internet mais pas sur n'importe quel site bon ça les, vos profs ont déjà dû vous le dire mais n'allez pas sur Google quoi euh, donc moi je recherchais surtout surtout sur Cairn Quand je trouvais pas sur Cairn des fois Psych info et des fois Google Scholar. On, on le sait quelles sources sont fiables et lesquelles ne sont pas. Par exemple, moi des fois je tapais sur internet mais je tombais sur des études faites par le ministère du travail donc forcément là c'était quand même fiable. <musique> On passe à la partie sur les stages. Je vais être extrêmement rapide puisque vous l'aurez peut-être compris au fur et à mesure de, de, de mon blabla que je n'ai pas pu faire de stage malheureusement. C'est euh, En gros je m'étais inscrite au second semestre en stage et j'ai cherché pendant des mois et des mois, j'ai cherché avant le semestre, hein, euh, si vous voulez trouver un stage déjà en master c'est la mort, mais alors en L3. En gros le problème c'est que les structures en général ont déjà pas assez de place pour prendre des gens en master mais du coup ils priorisent les gens en master comparé au L3. Donc moi j'ai jamais pu trouver, après j'ai toujours cherché dans le domaine que je voulais, parce que je voulais un stage cohérent avec mon projet pro, et je m'étais dit au pire je ferai un TER, euh, bon malheureusement voilà ma première L3, il s'est passé des trucs, j'ai décroché de la fac, et puis quand je suis revenue c'était trop tard pour me réinscrire en TER, du coup bah j'ai eu une absence à justifier en stage, tout le redoublement. Du coup malheureusement les stages j'ai pas pu en faire, mais ce que je voulais vous dire c'est que selon les facs, renseignez-vous bien comment ça se passe, je sais qu'à Rennes 2 il n'y avait pas euh... Il n'y avait pas genre de matière stage. Donc tu pouvais euh, demander une convention de stage, mais c'était pas encadré, genre tu pas de cours stage. Du coup à Besançon, il euh, y avait une journée qui était euh, banalisée là, dans la semaine pour euh, les stages. donc Du coup, je, souvent c'était le lundi. j'avais pas cours le lundi parce que bah, pour ceux qui ont stage, qui puissent faire leur stage le lundi. Mais euh, malheureusement, je n'ai pas pu faire de stage. Voilà, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. T'as fait tes stages où Comment t'as fait pour trouver bah, Je n'ai pas trouvé. <rire> voilà. Et, et pour vos stages, euh, bombardez, hein, envoyez à plein de structures en essayant de faire des lettres de motivation les plus personnalisées euh, à chaque fois. Parler très vite fait de la sélection de master, puisque c'est un sujet encore très sensible pour moi, je suis en plein dedans. Et à la limite, si vous voulez une vidéo complètement dédiée à ça, euh, n'hésitez pas à me le dire. La sélection de master, on en entend parler dès là et là. Les profs, moi je sais que j'ai entendu des profs dire si vous n'avez pas 14 de moyenne sur la licence, vous n'aurez jamais de master. Je pense que les profs nous disent ça pour qu'on se donne à fond et que, et que voilà, forcément, si t'as 14 de moyenne, as plus t'as possiblement et encore. Mais t'as quand même plus de chances d'avoir un master si t'as 14 de moyenne que si t'as 10. Mais t'es pas foutu, hein! Non, mais ça faut, faut le rappeler parce que. Ouais, ils nous font peur les profs quand même. Bref. Par contre, une chose qu'ils disent qui est vrai, hein, c'est que la sélection, elle est. Euh... Bah, elle te, elle te stresse beaucoup, elle te demande beaucoup d'énergie et elle est très rude. Il y a des masters, voilà, il y a 800 demandes pour 15 places dans le master, quoi. Ça fait peur! Et je peux vous dire que pendant des semaines et des semaines et des semaines, quand tu es dans ta sélection, tu stresses. Euh, je pense que je ne connais pas une personne qui a passé la sélection sereinement. Donc ce que je voulais vous dire, moi, surtout mon meilleur conseil c'est d'avoir un parcours le plus cohérent possible avec votre projet professionnel et de préparer aussi votre projet professionnel, de bien le mûrir, de bien le réfléchir. Pourquoi vous voulez faire tel métier Dans quelle structure Avec quel public Dans quel domaine Pour combien d'années Qu'est-ce que vous voulez faire ensuite essayer de vous projeter. Est-ce que vous voulez faire ça pendant 5-6 ans et après tenter autre chose Mais toujours dans le domaine, tu vois, mais dans une, dans une autre structure. Ou est-ce que vous voulez vraiment faire ça euh, euh, Voilà, toute votre carrière Ou avec quel public Est-ce que vous voulez vous former après votre master Est-ce que Voilà, votre projet professionnel, il faut vraiment le bosser parce que de toute façon, en général... Tous les masters demandent ça pour la sélection, projet pro. Mon vrai conseil aussi, c'est d'essayer de préparer plein de papiers avant que les candidatures ouvrent. Parce que les candidatures, en gros, elles se font à la période des examens de L3, en général aussi quand tu finis ton TER. Donc t'es débordé, t'es débordé et c'est un coup à bâcler tes dossiers de sélection. Voilà, n'hésitez pas, il y a des gens qui postulent à 20 masters. Moi perso, cette année, j'ai postulé à 3 masters. Voilà, j'ai pris ce risque, je me dis au pire l'année prochaine, je postulerai à bien plus, mais j'ai vraiment choisi des masters que, que, que j'ai vraiment envie d'avoir en fait. Bon, voilà, n'hésitez pas à poser au pire vos questions sur la sélection de masters en commentaire, puis moi j'essaierai de vous faire une vidéo. Du coup, je voilà, je vais pas plus euh, m'étaler sur la sélection de masters, je pense que ça vaut une vidéo complète et, euh, et puis quand j'aurai vraiment vraiment terminé. Voilà tout le monde pour cette vidéo du coup sur la L3 de Psycho. Si jamais j'ai oublié des points, des, des, des choses importantes, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je répondrai à un maximum de personnes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao